Bonjour à tous. Hein, Aujourd'hui, on va euh, vraiment parler de l'intelligence artificielle, mais de l'éthique au niveau de l'intelligence artificielle. Euh, l'éthique, pourquoi? Hein? Parce qu'on euh, en a parlé un petit peu depuis le début. Euh, C'est une façon de, vraiment de, de, de se questionner par rapport à tout ce qu'on vit. On sait que l'intelligence artificielle, la, la technologie, le numérique est vraiment parmi nous. Euh, qu'on le veuille ou pas, hein? Ça, on parlait tantôt d'un tsunami, on embarque dans la vague du numérique. Donc, c'est vraiment de garder en tête une réflexion par rapport à, à ce numérique-là. Puis, euh, c'est un petit peu sur lequel on va vous entretenir aujourd'hui. Hein? C'est quoi l'intelligence artificielle? Et puis, euh, ce qu'on va faire au riz du Saguenay par rapport à l'intelligence artificielle, on pourra vous en parler un petit peu. Puis, on va regarder euh, les enjeux éthiques, des principes éthiques, et il y aura aussi un petit scénario là, vers la fin de la rencontre aujourd'hui à réfléchir avec euh, une visée là, éthique aussi. Excellent. Merci Marie-Josée. En fait, dans l'actualité, on parle, on parle d'intelligence artificielle là, depuis euh, pratiquement tous les jours, hein, depuis un, plus d'un an. Là, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on parle d'intelligence artificielle. Et même ça ramène des mythes, des mythes qui ne sont pas nouveaux là, c'est pas nouveau ça. Odyssée 2001, Odyssée de l'espace, 2001, au-dessus de l'espace, vous avez tout le monde peut-être entendu parler ou même vu ce film-là. Hein. C'est un film mythique où un robot qui, qui, qui mène une mission qui s'en va vers Mars, qui, qui prend le contrôle et qui décide d'éliminer tous les humains parce qu'ils sont une nuisance à la mission. Donc c'est le mythe, c'est le mythe ça, des robots qui pourraient prendre notre place. Puis, des fois, quand on regarde à quelle vitesse évolue l'intelligence artificielle, puis notre capacité à comprendre ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, bien des fois, on a un petit peu un sentiment de dépassement, puis on n'a pas l'impression que, est-ce que c'est vrai que ça va arriver? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut arriver? Alors, c'est questionnant, puis c'est vraiment dans l'actualité, vraiment tous les jours. Je voyais encore, je voulais montrer ce matin là, la capture d'écran que je vous présentais. On est utilisé à, tout, à plein de sauce, ces, ces, ces, ces technologies-là sont utilisées très, très souvent. Alors, pour l'atelier, Marie-Josée -Marie vous en a parlé un peu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je ne pas dans le détail, mais vous voyez un peu là, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Je ne sais pas si marie Marie-Josée, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, c'est bon. on va pouvoir vraiment là, se pencher un petit peu plus précisément là, sur ces différentes questions. là Exactement. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, partons tout de suite du point de départ. <coughs> on dit l'intelligence artificielle, mais en fait, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est quoi qu'on appelle les technologies dites ou des systèmes d'intelligence artificielle, certains vont dire? Mais en fait, il y a différentes définitions. Euh, il y a des définitions, Si on prend celle du Larousse, par exemple, qu'on va retrouver par exemple, parfois qui va ressembler à ça dans, dans Wikipédia ou ailleurs. C'est un ensemble de théories ou de techniques de technologies qui sont mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Alors, euh, on l'a vu dans plein de films, hein, on l'a vu dans, dans la réalité, mais l'intelligence artificielle, c'est le but, c'est d'essayer de reproduire comment fonctionne l'intelligence humaine. Actuellement, dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui remettent en question même la définition de l'utilisation du, du mot intelligence dans les technologies d'intelligence artificielle parce que les, in, les technologies sont capables de reproduire des, des fonctions très précises de manière hyper efficace de l'intelligence artificielle qui sont bluffantes, qui font que, par exemple, on, est, on serait incapable d'être humain d'être aussi efficace que certaines, te, que certaines technologies d'intelligence artificielle, d'intelligence artificielle, excusez, mes mots s'entremêlent dans ma bouche, mais par contre, c'est rarement des, une intelligence qui est globale, qui traite tout en même temps comme l'être humain. Son cerveau est capable de traiter beaucoup de choses très différentes. Les intelligences artificielles sont souvent très spécifiques. C'est pour ça que dans, certains vont parler plutôt d'intelligence numérique. Okay? Ivado, entre autres, va proposer un ensemble d'outils et de méthodologies combinant collecte et exploitation de données avec la conception et utilisation de modèles et d'algorithmes pour faciliter enrichir et accompagner la prise de décision. Bon, La prise de décision, c'est une des fonctions pour lesquelles on utilise l'intelligence artificielle. Puis on va parler des fois d'intelligence d'affaires. Marie-Josée pas vous en parler. Et donc, quand on parle de, de technologie, c'est dans cette définition là, ce qu'on voit, c'est elle vient épauler, elle vient amplifier, elle vient a, a, améliorer les capacités de l'intelligence humaine. Donc, elle vient aider l'être humain à être plus efficace, plus intelligent. Donc, c'est pour ça qu'on va parler d'intelligence numérique. C'est intéressant comme nuance, comme concept, mais dites-vous qu'en ce moment, il n'y a pas d'unanimité sur ces concepts-là. et Ils sont itératifs. Ils Même la définition de l'intelligence artificielle est souvent définie en fonction de ce qu'on est nouvellement capable de faire avec. Ça vient repousser les possibilités, puis on, ça, ça évolue. Donc, ce n'est pas un concept euh, fixe, c'est un peu flou, si on veut, comme concept. Euh, alors, ce qu'on va vous proposer dans la suite de ce que je vais vous présenter, c'est une intention d'écoute. Okay? Un peu comme j'ai fait dans la conférence d'ouverture, on va vous poser maintenant une question, c'est d'aller lever, soulever des enjeux. Alors, vous pouvez, un, vous pouvez soit cliquer sur le lien si vous avez accès à la présentation. On ne vous a pas partagé le lien de la présentation. Alors, si vous avez accès au PowerPoint dans la, dans, dans la présentation, vous pouvez l'utiliser. Sinon, mais marc josé est-ce que tu as accès au, au, au lien qui est là euh, si tu pouvais le partager dans le clavardage, ce lien-là, est-ce que tu y as accès? Tu l'as-tu? Pas je loin? Essayer, je vais essayer de le, faire, ouais. okay. de le faire. Sinon, vous pouvez aller avec votre appareil, scanner le code QR qui est là, puis je vais vous demander de, de répondre au, au sondage bouclap.com barre oblique, CSSRDSIA, donc le Centre de service scolaire Rive du Saguenay IA pour intelligence artificielle. Donc, c'est pour s'en souvenir. Je vais vous inviter à répondre à, à ce sondage-là, ici. On va vous inviter à venir mettre quels sont des enjeux que vous vous nommez, que vous voyez, qui peuvent toucher à l'intelligence artificielle tout au long de l'écoute de ce que je vais vous présenter. Donc, euh, wow. Dans la définition de l'intelligence numérique, vous avez peut-être vu, hein, c'est la collecte de données. On parle de collecte de données. On, des fois, on va utiliser le terme méga données, ou le big data. C'est, en fait, Aujourd'hui, c'est ce qui est différent d'il y a dix ans, par exemple, c'est la capacité des ordinateurs très, très puissants à traiter de milliards de données dans un temps extrêmement bref, très court, on est capable, avec des machines surpuissantes, d'utiliser beaucoup de données qui sont partout et qui peuvent même être, qui peuvent être souvent géolocalisées, mais qui sont catégorisées. La géolocalisation, c'est une des catégorisations d'informations qui est collectée. Et cette catégorisation-là permet notamment à des ordinateurs surpuissants de traiter ces informations-là et de, de, de l'utiliser de manière hyper efficace pour répondre à nos besoins en temps réel, en tenant compte du contexte de chacun, puis des nouveautés, puis qui va s'adapter au contexte dans lequel on est. Actuellement, ces technologies-là sont principalement maîtrisées par quelques grands joueurs. Hein, je vous parlais des GAFAM en conférence d'ouverture, hein, qui sont principalement situés aux États-Unis. Alors, ça... Ça, ça fait partie des éléments où on sait que tout ça n'est pas toujours à notre portée. On ne nous semble pas toujours à notre portée. Je vous parlais aussi d'algorithmes, vraiment important de comprendre un peu qu'est-ce qu'un algorithme. Alors, ah, pour, pour vous aider un peu à mieux comprendre le terme algorithme, ce que je vous propose, c'est un peu une allégorie qui existe, mais avant, peut-être juste une, une définition. Josiane m'avait proposé cette définition-là qu'elle avait, qu avait trouvée. Dans le fond, un algorithme, c'est une suite d'instructions, c'est des, des commandes qui permettent de résoudre des problèmes ou des tâches complexes. Donc, c'est euh, des opérations mathématiques conditionnelles. Si il se passe celui-ci, alors il se passe cela. Mais un algorithme, ce n'est pas juste une condition qu'on opère, mais c'est plusieurs conditions qu'on combine ensemble. Pour aider à comprendre ça, ce concept-là d'algorithme, euh, il, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce qu'on appelle l'allégorie la, la, de la, la recette de crêpes. Okay. Alors vous voyez une belle recette de crêpes là, c'est des crêpes que j'ai vraiment faites moi-même ici. Ça, était vraiment très bonne. Puis dans l'assiette ici, si ce n'est pas une mouche, c'est vraiment une fleur, un motif de fleur dans l'assiette, je vous rassure tout de suite. Mais, mais en fait, c'est très très bonne crêpe. Mais tout le monde, ou à peu près tout le monde, on a fait des crêpes dans notre vie. Puis même moi, quand je fais des crêpes, à chaque fois mes crêpes ne goûtent pas tout à fait pareil. Ils ne sont pas tout à fait la même chose. Mais c'est toutes des crêpes. On a chacun nos petites recettes, nos petits secrets spéciaux de notre crêpe. Et donc, quand on fait des crêpes, c'est une recette. Mais un algorithme, c'est un peu le même principe. Quand on fait une recette de crêpes, dans le fond, on a une série d'opérations mathématiques conditionnées. Première condition est-ce que j'ai un bol Est-ce que j'ai de la farine Si oui, je peux continuer ma recette. Sinon, ben, je dois me trouver une alternative, je dois trouver une réponse différente et là, je peux avoir plusieurs options différentes qui vont me permettre de répondre à cette condition si je n'ai pas un bol de verre en verre, j'ai peut-être un bol en métal, j'ai peut-être un bol en céramique, j'ai peut-être un bol en d'autres choses. Et si je n'ai pas de la farine de blé, mais j'ai peut-être d'autres sortes de farine, la farine de sarrasin, par exemple. Et si j'arrive à répondre à mes conditions, je peux continuer mon opération mathématique et m'en aller. Est-ce que j'ai des œufs ou est-ce que j'ai quelqu'un qui est intolérant aux œufs? Est-ce que j'ai besoin d'autres? Est-ce que j'ai une alternative? Est-ce que j'ai une autre solution qui permette de remplacer mes œufs? Est-ce que je peux faire d'autres choses je réponds à cette condition-là, ben, je peux continuer ma recette. Alors, les algorithmes, c'est une combinaison de plusieurs opérations comme celle-ci qui permettent d'arriver à des crêpes à la fin. Par exemple, si on arrive au lait, hein, est-ce que j'ai du lait? Mais si on est dans le numérique et qu'on veut opérer notre, notre recette de crêpes, mais au moment où je n'ai pas de lait puis je n'arrive pas à trouver de lait, mais il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour qu'ils me proposent leur réponse à mon besoin au moment où j'en ai besoin. Alors, si moi, par exemple... J'ai fabriqué et j'ai installé des machines distributrices de lait dans des lieux publics à, à portée de tout le monde. Ben moi, je vais vouloir qu'au moment où tu cherches ton lait, ben, il apparaisse une publicité qui vient te dire « Hey, j'ai du lait qui est frais, qui est à un coin de rue de chez toi. En 15 minutes, en 10 minutes, tu vas aller chercher ton lait, tu vas pouvoir payer avec ta carte, tu vas pouvoir revenir si tu crées un compte. Ça va se comptabiliser automatiquement. Tu vas revenir chez vous, tu vas pouvoir continuer ta recette. Ça va être extraordinaire. C'est merveilleux les services que je peux t'offrir. Hein? Ben, » C'est comme ça que fonctionne entre autres, la publicité dans le numérique. Mais c'est comme ça aussi que fonctionnent les algorithmes qui veulent influencer nos choix, qu'ils soient de consommation, qu'ils soient politiques, qu'ils soient d'habitude de vie, qu'ils soient peu importe les, les, les, les influences. C'est comme ça que le numérique peut avoir de l'impact sur nos vies. Alors, comprendre le fonctionnement des algorithmes pour vous comme gestionnaire, si vous avez à utiliser des technologies d'intelligence artificielle, si vous êtes capable d'avoir une compréhension minimale, de c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes, vous allez être mieux en mesure de mesurer les impacts du numérique. Vous allez comprendre pourquoi ça arrive. Et vous allez aussi comprendre pourquoi on a des biais parfois. Hein? Si moi, je préfère telle sorte d'œuf ou si moi, j'ai une préférence avec la poêle ou si je te dis ma recette pour faire des poêles. Mets ton, ton rond à 7, il hein? faut que tu mettes ta chaleur à 7 hein, dans ma recette que tu suis. Si tu suis ma recette, je te mets à 7, mais toi, ton rond, ton poil électrique ou ton poil au gaz, ben, c'est ben, pas la même chaleur que sur mon rond à moi. Ça se peut que la recette soit pas pareille puis qu'elle vienne changer, ça vient changer la recette parce qu'il y a des éléments qui sont pas pareils. Ça vient biaiser ma recette de départ, même si je te donne, on suit tout le monde la même recette, mais en bout de ligne, ça donne pas le même résultat parce qu'il y a plein d'éléments qui peuvent venir influencer le résultat que ça donne en cours de route. Donc c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes et c'est comme ça que des fois, dans des algorithmes qui visent le bien-être, ça peut arriver que ça fait exactement le contraire parce que ça vient biaiser notre regard sur les algorithmes. Dans la vie de tous les jours, hein, je vous montrais ces technologies-là. Parmi toutes les technologies qu'il y a là, il y en a une seule qui n'utilise pas l'intelligence artificielle. Selon vous, c'est laquelle? On va voir si vous avez été observateur. Elle n'était pas là pendant la conférence d'ouverture, cette technologie-là. Est-ce que vous êtes capable de la repérer? Laquelle de ces technologies-là, ici, n'utilise pas l'intelligence artificielle. Je vous invite à l'écrire dans le clavardage, si vous savez, c'est lequel. Le feu, le feu, c'est quoi ça? Le feu, c'est ici, ça, c'est c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a qui savent, c'est quoi? Le feu qui est là, ça utilise l'intelligence artificielle. C'est Tinder, ça allume le feu entre les personnes. <rire> Donc, c'est ça, c'est Tinder, le feu. Non, ça utilise l'intelligence artificielle. Est-ce que vous savez, quelqu'un essaie d'autres choses, un autre essai? Ah, on on s'essaie. C'est lequel, selon vous, qui n'utilise pas l'intelligence artificielle de manière active? Google Traduction. Google Traduction utilise l'intelligence artificielle pour traduire instantanément en temps réel. Le petit robot. Oui, Marie-Ève, tu as tout à fait raison. C'est exactement. Gmail les l'intelligence artificielle. C'est le petit robot Nao. Nao, c'est un robot d'intelligence qui est capable de, de faire de la reconnaissance vocale et donc de répondre à une question. Par contre, le module de reconnaissance vocale a été développé grâce à l'intelligence artificielle, mais Nao lui-même n'utilise pas de manière active l'intelligence artificielle parce qu'il faut le programmer pour répondre à des questions. Alors, s'il a été programmé pour répondre à une question, bien, il va être capable de répondre à cette question-là. Sauf que si vous lui posez une question pour laquelle il n'a pas été programmé, il ne sera juste pas capable de répondre. Donc, il ne va pas être capable de faire appel à des bases de données, il n'est pas connecté à Internet, il n'est pas capable d'accéder à des grands, des algorithmes très puissants dans le serveur pour lui, -pou, pour lui proposer une réponse adaptée au contexte dans lequel il est. Donc, pour le moment, en tout cas, Nao n'utilise pas de manière active. Mais toutes les autres technologies, elles, qui sont là devant nous, utilisent de manière active, c'est-à-dire qu'ils sont capables de proposer des réponses adaptées, différentes pour chacune et chacun d'entre nous en fonction de notre contexte. Donc, quand on est sur Google Maps, par exemple, ça vous est peut-être déjà arrivé que vous êtes en train de suivre le trajet et qu'il vous propose une, un changement en cours de route, il va changer parce qu'il vient de voir qu'il y a un bouchon de circulation. Alors, prenons quelques exemples, ok parce que quand on parle de technologie d'intelligence artificielle, il, il existe plusieurs fonctionnalités différentes. On vous en présente quelques-unes, c'est pas tout, hein, c'est très exhaustif. Il peut en avoir énormément d'applications euh, de l'intelligence artificielle. Il y a des algorithmes qu'on appelle de prédiction. Ça va être ceux que, sur lesquels on va s'intéresser un petit peu plus, parce que c'est ce que le centre de service scolaire des de, de, de, de rives du Saguenay, c'est ce type de technologie que vous allez utiliser là, de manière active avec vos données. Alors, par exemple, la prédiction, ça nous permet à travers euh, des applications de musique, peut-être que vous utilisez des applications de, de musique comme Spotify ou comme, ou comme euh, Google Music ou, euh, ou Apple Music ou peu importe. Bien, vous avez peut-être déjà remarqué que quand vous les écoutez une musique, bien souvent, il va vous en proposer d'autres de même style. Puis vous n'avez même pas besoin de choisir. Puis souvent, c'est super intéressant, ça me permet de découvrir des artistes que je ne connaissais pas, mais qui me plaisent parce qu'ils font de la musique qui est similaire à ce que moi j'écoute déjà. Donc c'est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont capables de faire des, des, de, de, de classer ensemble, de regrouper ensemble des musiques qui sont de même style et donc ils vont traiter le, le, les fichiers audio pour des pour influencer nos choix et qui vont aussi être basés sur les gemmes que je fais, sur les choix, sur les, les musiques que j'utilise que j'utilise le plus souvent, tout ça. Euh, le simple moteur de recherche Google va utiliser de l'intelligence artificielle de manière active. Alors, vous, vous pouvez déjà, si, si moi j'écris Saint, vous pouvez déjà deviner un peu à quel endroit j'étais quand j'ai écrit Saint. Hein? Vous devinez que j'étais à Saint-Hyacinthe. Effectivement, je travaille, j'habite à Saint-Hyacinthe, donc c'est normal. Bon, Saint-Hubert apparaît en deuxième. Pourquoi Saint-Hubert apparaît en deuxième? Est-ce que c'est parce que Saint-Hubert paye pour apparaître en deuxième? Est-ce que c'est parce que, euh, y a, -ce que parce que je vais souvent chez Saint-Hubert? Est-ce que c'est parce qu'il -ce y a un Saint-Hubert près de chez moi? Est-ce que c'est -ce est parce que les gens avec qui je suis en réseau, sont connectés, utilisent eux-mêmes souvent, vont souvent chez Saint-Hubert? C'est une bonne question, mais on ne sait pas tout le temps ça. Parce que c'est un des enjeux. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de transparence sur les algorithmes d'intelligence artificielle auquel on est exposé tous les jours. On ne sait pas comment ils fonctionnent. On ne sait pas comment ils utilisent les données. D'ailleurs, ici, il y a des probabilités de choix que je pourrais faire, mais il y a aussi, on me propose d'écrire des mots déjà d'avance. <coughs> Pourquoi c'est marqué saint ou blond? Est-ce que c'est parce que je suis un amateur de bière que j'aime la bière? Hum, pas particulièrement. Mais peut-être parce que c'est un restaurant qui s'appelle comme ça, qui est en émergence dans le coin et qui paye pour que non seulement j'apparaisse dans les résultats, mais aussi pour que j'apparaisse dans sa prédiction de mots, qu'il me propose des mots. Donc, ça peut aller jusque là. La publicité, ce n'est pas toujours, c'est pas toujours écrit en gros, c'est une, voici une publicité. Quand on est dans le numérique, l'intelligence artificielle, elle est active en temps réel. Mais si chacun vous écrivez sain dans votre moteur de recherche actuellement, je suis à peu près certain que vous n'aurez pas ces mêmes résultats-là, mais peut-être certains de ces résultats vont être les mêmes. Alors, ça reste à voir. Puis chacune et chacun d'entre vous, vous n'auriez pas nécessairement les mêmes résultats. Alors, des, des, excusez, là, fait un ça fait la troisième, je commence à manquer de, de voix un peu. Euh, on, on pourrait faire donc, la, excusez, la prédiction, c'est une des, une des premières fonctions. L'identification. C'est une autre fonctionnalité, puis tantôt, quand tu parlais des algorithmes, hein, on, des fois, on va trouver des billets. L'intelligence artificielle permet de reconnaître des visages à partir de caméras publiques installées un peu partout. On voit qu'il existe en Chine, par exemple, des, des, des, des outils qui veulent ce qu'on appelle le crédit social. Alors, chacun est reconnu, repéré un peu partout, puis on donne des points aux, aux, aux gens qui se comportent de manière acceptable et souhaitable en fonction des règles de la société. Et ceux qui ne respectent pas les règles vont perdre des points et donc vont perdre des privilèges ou des droits dans leur société. C'est comme ça que ça fonctionne actuellement en Chine. C'est réellement comme ça, grâce à des technologies de reconnaissance faciale qui sont présentes partout sur le territoire, en tout cas à beaucoup d'endroits, surtout où il y a beaucoup de densité. Mais même aux États-Unis, par exemple, il y a une, une, une compagnie qui affirme qu'elle va bientôt être capable de reconnaître n'importe où, n'importe qui, partout à travers le monde. Et eux, ils ont développé des logiciels qu'ils ont vendus au service de policiers, un peu partout dans le monde, pour repérer les criminels et être capable de les interpeller plus efficacement. Mais ce qu'on s'est rendu compte, il y a eu plusieurs articles qui ont, été, qui ont paru là-dessus, c'est que certains algorithmes hein, de ces algorithmes étaient biaisés. Je vous parlais tantôt des biais cognitifs, des biais que ça pouvait causer. Entre autres, parce que des gens qui ont développé ces algorithmes-là étaient des gens qui avaient la peau pâle. Et parce que c'est des gens qui avaient la peau pâle, l'algorithme est très efficace pour reconnaître les visages sur la peau pâle, mais les gens qui ont la peau foncée, il fait beaucoup plus d'erreurs. Et donc, il y a eu beaucoup d'erreurs judiciaires qui ont été causées parce que cet algorithme reconnaît moins bien. Est-ce que c'est parce que ces gens-là avaient été racistes comme tels? Pas nécessairement, mais parce que qu'eux... Ils ont des habitudes, ils ont des billets, ils ont des critères pour apprendre à reconnaître des visages qui ne sont pas les mêmes que les gens qui ont une couleur plus foncée. Ce qui fait que les critères, les, qui ont le développement d'algorithmes est moins efficace avec ces types de visages Je me souviens d'avoir une publication d'un joueur de football de la NFL récemment, je n'ai pas, pas été capable de la retrouver cette publication-là, où on le voit dans un bar, il y a trois joueurs de football qui sont dans un bar, le joueur noir, il est au centre, puis on ne le voit pas. On ne le voit littéralement pratiquement pas parce que l'algorithme n'est pas capable de le distinguer de l'arrière-plan qui est plus foncé parce que c'est dans un endroit peu éclairé, alors que les deux autres, on les voit très bien. Et là, il dit, oui, oui, je suis vraiment sur cette photo. et C'est parce que les algorithmes qui ont été mis sur son appareil pour traiter les visages étaient très efficaces pour les gens qui ont la couleur pâle, mais pas pour ceux qui ont la couleur plus foncée. Alors, ça pose toutes sortes d'enjeux comme ceux-là. Quels sont les biais qui sont intégrés dans les logiciels d'intelligence artificielle que nous, nous utilisons? Alors, on le voit ici, c'est un exemple, mais il peut en avoir plein d'exemples comme ceux-là. Je vous parlais tantôt euh, d'une de, de, des fonctions qui est la planification, qui est, par exemple, si moi j'avais eu à me déplacer chez vous, ben, j'aurais sûrement utilisé mon... Mon Google, plan, mon Google map ou, euh, ou à autre plan, puis je me serais, j'aurais demandé de me proposer ça. Il est capable de me dire, ben, prends un chemin, passe par Trois-Rivières, ça va prendre plus de temps, mais si jamais en partant le matin, si je m'étais en allé chez vous, mais qu'il y avait eu une grosse congestion, un accident sur l'autoroute la, 20, bien, il m'aurait peut-être dit, ben, c'est moins long finalement de passer par là, mais en temps réel, il, il serait ajusté. Ça m'est même déjà arrivé lorsque j'étais euh, à, en navigation, en m'en allant sur, euh, euh, avec Google Maps qui me dirigeait. Ça faisait une heure de route que je faisais et tout d'un coup, il y a une publicité qui est apparue par, dans mon Google Maps qui me disait euh, avez « Avez-vous besoin d'un café Prochaine sortie, il y a un Tim Horton. Okay. » Et c'est apparu, je, je, je n'ai rien demandé, là. je n'ai rien fait pour ça, mais c'est arrivé tout seul. Alors. Dans l'intelligence artificielle, on peut même mettre ça, hein. une activité. On peut payer pour que la publicité apparaisse au moment opportun. Ça fait une heure que je ruse, ça se peut que je sois fatigué, ça se peut que j'en ai justement besoin. J'ai rencontré peut-être plusieurs Tim Martin, mais c'est au bout d'une heure qu'il m'en apparaît un. Ça se peut que ça soit contrôlé par des algorithmes. Mais ça, je ne sais pas comment c'est programmé. Je ne sais pas comment ça fonctionne parce que c'est pas transparent. C'est très opaque, les algorithmes. Un autre exemple. Et ça ici, c'est vraiment quand on parle de génération de contenu, des algorithmes qui sont capables de traiter, de partir d'une masse de données et de générer des nouveaux contenus, parfois qu'on ne savait pas qu'ils pouvaient être ceux-là, puis que c'est vraiment, ça peut être parfois extraordinaire, ou même à là. Exemple, j'ai assisté il y a deux ans, même trois ans, à, à une conférence de Amy Lewage de la compagnie BIOS, une compagnie britannique, et lui, ce qu'il fait, c'est qu'ils ont décodé, grâce à l'intelligence artificielle, ils ont été capables de décoder le génome humain, donc l'ADN humain, ils ont été capables de le transformer en code numérique et de pouvoir l'analyser. Et en analysant grâce à des technologies d'intelligence artificielle, ils ont été capables de se rendre compte que certaines maladies dégénératives sont causées par des erreurs de code qui s'introduisent dans, la, dans, la, dans, dans, dans les gènes humains au fur et à mesure que le temps passe. Et ce sur quoi ils ont développé des technologies qui permettent de connecter une puce au canal rachidien et ce qu'ils visent, ce sur quoi ils travaillent actuellement, c'est d'être capable de prescrire des algorithmes qui vont venir corriger ces bugs dans, dans, dans, dans, dans, dans l'ADN humain. Imaginez, c'est extraordinaire s'ils arrivent à faire ça. Je ne sais pas s'ils vont arriver, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais c'est extraordinaire. Hein? Moi, je pense à des gens Ils pensent à améliorer la qualité de vie, pas nécessairement la prolonger, mais améliorer la qualité de vie des dernières années, on sait que les dix dernières années en moyenne, la qualité de vie chute énormément. Ils espèrent améliorer la qualité de vie de la, de la dernière vie. Mais Vous voyez tout de suite que, que ça, c'est extraordinaire, mais c'est en même temps affolant. Imaginez qu'on avait mis cette technologie dans les mains d'Hitler. Hein? Qu'est-ce que ça aurait donné? Hein? Juste penser, là, on a des frissons. Hein? En temps de guerre, c est, c est, on peut se questionner sur ça, sur ces technologies-là. Les choses en lien avec le, nos goûts, est-ce que le fait de nous faire suggérer des, des choses en lien avec nos goûts ne nous empêche pas d'aller voir autre chose différemment? Jeannick, tu poses une excellente question. C'est un peu le concept des bulles de fil et des chambres d'écho. Hein. C'est qu'à force d'utiliser des algorithmes qui nous plaisent, les algorithmes sont programmés pour nous plaire, pour qu'on reste le plus longtemps accroché au numérique, qu'on soit le plus longtemps présent dans le numérique, on a le goût de rester. ils nous proposent des choses qu'on aime et parfois, il peut arriver que ça manque de diversification, notamment au niveau des opinions, des goûts. Effectivement, c'est possible que ça nous enferme. Mais ce concept-là, il est partiellement vrai parce qu'en même temps, pensez à toutes les choses que vous avez découvertes, les musiques, par exemple, que vous avez pu découvrir, qui sont qui vous plaisent parce que, puis je connais moi, des auteurs extraordinaires que j'ai découvert grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle qui m'ont proposé des artistes que je ne connaissais pas puis que j'ai trouvé vraiment bon. Mais ça veut faire les deux, en fait. Il y a une bonne série sur Netflix. Sur la technologie CRISPR, oui, la, la technologie CRISPR qui permet de développer, qui a, qui a pu travailler sur le génome humain, ça fait vraiment réfléchir sur les limites de la ligne à respecter. Euh, ben, Jannick, si tu peux nous donner le titre, la, la, si tu le trouves, là, ben, ça peut être vraiment intéressant, ça m'intéresse de regarder ça. Je ne savais pas qu'il y avait une série sur ça, mais je pourrais être intéressé de regarder ça. Merci beaucoup. Donc, un autre exemple, la génération de contenu. Ici, euh, je vous ai parlé tantôt en, en introduction du magasin euh, Amazon Go, un peu à la manière de nos jeunes du magasin Livre. Quand vous entrez dans le magasin, le maga le, vous n'avez pas besoin, même pas, vous avez juste besoin de prendre votre téléphone, de scanner dans un lecteur à l'entrée. Votre, votre, votre, L'application va vous suivre dans le magasin, vous prenez un produit, vous le mettez dans votre sac, ça va automatiquement s'ajuster à, à, à votre à votre panier. Vous prenez un produit, vous le remettez sur la pla tablette, il l'enlève de votre. De votre panier, ainsi de suite, il est capable de s'adapter, sélection contre nature. Merci Jeannick. Donc, il va être capable de s'adapter à vos besoins et quand vous ressortez du magasin, cling, cling, ça se fait automatiquement. Le téléphone, il y a dans le magasin des capteurs sur les tablettes, des caméras qui vous suivent, des outils de géolocalisation qui vous suivent avec votre téléphone. Toutes sortes de technologies de captation qui suivent chacun de vos gestes à l'intérieur du magasin et qui font en sorte d'être capable de vous charger automatiquement, vous sauver énormément de temps, vous rentrez dans le magasin, vous ressortez avec votre produit, c'est super efficace. Merci Marie-Josée de nous partager la vidéo si jamais vous voulez la regarder. Hein? Cette technologie-là, la publicité que, que je voulais vous présenter, qui n'a pas fonctionné, là, ça existait en 2017, on faisait la publicité de ça pour que en, pour, pour le, le, le, le magasin fonctionne depuis 2017, ça existe cette technologie-là aux États-Unis. Alors ce n'est pas le futur, c'est déjà présent ces technologies-là. Imaginez ce que ça peut faire. Hein? On sait que quand on va sur Amazon, on nous suggère des produits qu'on a, qu a essayés, tout ça. Imaginez si on reproduit ça en réel. Je rentre dans le magasin, ça fait trois fois que j'achète tel produit. Au moment où j'entre je dans le magasin, ce produit-là vient se placer devant la tablette à la hauteur de mes yeux pour que je pense à l'action le plus possible. Ça pourrait. On ne sait pas s'ils le font parce qu'actuellement, les algorithmes sont secrets. On ne les voit pas. On ne sait pas de quoi. C'est très opaque. Mais c'est réel, c'est présent, ça peut influencer nos choix au quotidien. Quand on combine toutes ces choses-là, on peut avoir des technologies très puissantes qui font, par exemple, vous avez peut-être chez vous, un Alexa ou un Google Home ou une technologie de, de reconnaissance vocale qui contrôle les différentes fonctions que vous avez dans votre maison, qui peut vous faire jouer de la musique, qui peut allumer vos lumières, qui peut mettre de l'ambiance, qui peut faire tout ce que vous voulez. Ça combine plusieurs de ces technologies-là ensemble. Et souvent, l'intelligence artificielle, c'est une combinaison de plusieurs de ces fonctions-là. Tantôt, même les technologies que je vous ai présentées pré précédemment n'utilisaient pas nécessairement une seule de ces fonctions-là. qui en lumière certains mais souvent, c'est une combinaison de plusieurs fonctionnalités qui permet d'activer, de, de faire fonctionner l'intelligence de faire fonctionner l'intelligence artificielle et de, de nous donner accès à toute cette puissance là mais qui en même temps peut influencer les choix que l'on fait tous les jours. Alors, Marie-Josée, je t'invite à me présenter -ce que vous regardez, -ce que, comment vous pensez utiliser l'intelligence artificielle au centre de ce service scolaire des Rives du Salut? Alors, euh, comme on vient de voir, hein, l'intelligence artificielle est un peu partout, elle est aussi présente euh, en éducation. Euh, le centre de services euh, scolaires des Rives du Saguenay, là, depuis cet automne, se penche vraiment sur des modèles prédictifs euh, pour euh, travailler la persévérance scolaire de nos élèves. En fait, ce qu'on veut, c'est soutenir et outiller les directions d'école dans la mise en place, puis les équipes aussi écoles dans la mise en place hein, d'une culture de données augmenter notre taux de diplomation et de qualification, puis d'adapter nos interventions pour répondre aux besoins de nos élèves. Donc ce que vous voyez ici, c'est les différents systèmes d'analyse, de prédiction qu'on a déjà euh, au centre, euh, ici au Rive du Saguenay. Donc l'UMIX, qui est vraiment, euh, qui date un peu là, de 2010, qui est disponible dans notre intranet, puis l'UMIX vraiment nous donne un constat. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, si on regarde au niveau des notes des élèves, au niveau des sommaires, donc c'est vraiment au niveau d'un rapport pour nous donner un constat. Quand on regarde au niveau de Mosaic Data là, qui s'en vient, euh, Mosaic Data est en développement là, depuis 2019. Mosaic Data nous amène des données qui sont provinciales, contrairement à l'UMIX qui était vraiment des données de notre centre de service. Mosaic Data nous donne des données provinciales. Et là, on est davantage dans le diagnostic. Donc, qu'est-ce qui est arrivé euh, ou pourquoi est-ce que c'est arrivé? Donc, c'est là qu'on parle un petit peu de comprendre ce qui s'est passé. C'est là qu'on parle un petit peu aussi d'une intelligence d'affaires. Ça nous donne un portrait euh, général. Quand on va un petit peu plus loin, on parle de prédiction. Là, c'est que va-t-il se passer? Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est une prédiction basée sur des profils ou d'analyse de nos données pour nous amener à dire, bien, dans le passé, telle ou telle chose est arrivée à partir de ces données-là. Donc, le modèle va prédire sur cette historique-là ce qui pourrait se passer euh, sur d'autres élèves qui auraient un profil similaire. Donc là, on tombe vraiment dans l'intelligence artificielle au niveau prédictif. Puis tout ça, c'est évidemment pour nous amener à avoir plus d'informations, plus de données euh, pour nos élèves. La compagnie qu'on utilise au rives du Saguenay, c'est la compagnie Stratemia. Euh, Stratemia, on travaille en équipe avec euh, des chercheurs de données. Euh, pour vraiment implanter avec un comité de pilotage. Plusieurs personnes au auraient du de travail sur ce comité de pilotage-là pour justement avoir trois modèles. Mais là, l'objectif, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, hein, on parle d'intervenir le plus tôt possible. Donc, quand on est en prédiction, ben, on ne va pas attendre qu'il y ait des échecs. On va travailler en amont pour mettre en place des actions pour éviter qu'il y ait des échecs. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est un petit peu en hein, faire mentir le modèle d'une certaine façon euh, pour le déjouer parce que, comme équipe, on va avoir mis en place ce qu'il faut. On parle d'intervenir le plus précisément possible. Donc, c'est à garantir que c'est efficace, que c'est pertinent, que nos allocations, que nos ressources qu'on a au niveau euh, de notre centre de service bien, soient utilisées là, au maximum euh, pour que ce soit le plus euh, efficace possible. Quand on parle aussi pour une prise de décision, on le sait, quand on est dans des modèles de prédiction, on sait qu'à la fin, c'est que ça nous amène à des données, mais c'est toujours l'humain avec l'équipe école, la direction d'école, qui a le dernier mot sur la prise de décision. C'est des données de plus pour nous faire un beau portrait de ce qui se passe avec nos élèves, puis après ça, bien prendre les meilleures décisions ou les pistes d'action. Ça nous permet aussi de produire là, des données euh, quantitatives par rapport à nos élèves. Les modèles qu'on utilise, euh, les trois modèles qu'on implante avec Stratemia vont aller chercher des données. Là, tantôt, on en a parlé un peu avec euh, M. Benoît, là, une multitude de données. On va chercher environ 1 000, entre 800 et 1 données qui vont toucher les cinq catégories suivantes. Donc, des données qui touchent euh, l'assiduité. Quand on parle de l'assiduité, on parle... Euh, des présences, des absences, des retards euh, qui pourraient arriver de façon récurrente sur certains élèves. On parle ensuite d'une catégorie d'informations sur les comportements. Donc, les comportements peuvent inclure euh, les codes de difficultés ou les plans d'intervention qui sont peut-être de nature euh, comportementale. On va aller chercher des données au niveau de la performance. Quand on est dans la performance, c'est des données au niveau des notes d'élèves, les sommaires, des notes à des examens. Ensuite, on va aller aussi dans le profil scolaire. Le profil scolaire, c'est les options que le jeune va prendre en cours de route. Ça peut être un programme particulier. Donc, si le jeune prend un programme d'anglais intensif, on va aller chercher un programme d'excellence euh, tout au long de ce cheminement. Puis, c'est aussi le, la clientèle euh, EHDA qui sera peut-être dans le profil scolaire aussi. Dernière catégorie de données, on parle du sociodémographique. Donc, c'est vraiment toutes les informations qui touchent la famille, qui touchent euh, l'endroit géographique, le code postal, euh, c'est euh, par rapport où, où habite le jeune. Donc, tous ces euh, modèles-là qui vont travailler avec au-dessus de mille de, de données vont nous permettre. Euh, d'amener des rapports ou des tableaux de bord que l'on vous présentera éventuellement aussi euh, pour nous aider à bien comprendre là, euh, ces données supplémentaires-là qui sont de nature prédictive. Juste pour résumer les trois modèles, ce qui est beau ici et ce que j'aime beaucoup avec ce qu'on regarde au riz du Saguenay, c'est que ça nous donne un portrait qui touche tout le cheminement du jeune. Donc quand on parle de réussite scolaire, on est vraiment au niveau du primaire. Donc le modèle va nous dire euh, euh, l'élève est-il à risque d'échouer son examen du ministère de quatrième année en lecture, par exemple? Ou l'autre ex en sixième année, est-ce que l'élève est à risque d'échouer son examen obligatoire du ministère en mathématiques à la fin de l'année? Donc, ça ne veut pas dire que l'élève va échouer, mais est-ce qu'il est à risque d'échouer? C'est vraiment ça que le modèle va nous dire. Donc, en début de quatrième année, on a une prise d'information par rapport à cette prédiction-là. En début de sixième année, on a également une prise euh, d'information au niveau de la prédiction. Ensuite, on s'en va au secondaire. Le deuxième modèle, lui, va nous donner de l'information par rapport au, au décrochage. Puis c'est par cohorte d'élèves. Donc, il y a quatre modèles sous-jacents. Si on parle de la cohorte euh, de secondaire 1, donc ce serait les données qu'on a compilées sur ces élèves-là jusqu'à la fin de sixième année. On fait rouler notre modèle puis on demande les informations par rapport l'élève est-il à risque euh, de décrocher euh, ou d'abandonner en cours euh, de première secondaire ou l'élève est-il à risque de décrocher en cours de deuxième secondaire. Donc, encore une fois, ça nous donne des informations sur nos élèves euh, qui seraient plus vulnérables par rapport au décrochage scolaire. D'où le fait de savoir ces informations-là, va nous permettre peut-être de mieux euh, optimiser nos actions justement pour ne pas qu'ils décrochent. Le troisième modèle qu'on développe, c'est vraiment au niveau de la diplomation. Comme vous le savez, selon les statistiques du ministère de l'Éducation, on parle... Euh, normalement d'une diplomation à l'intérieur de 5 à 7 ans à partir du moment que le jeune a débuté là, au niveau du secondaire 1. On travaille encore en cohorte, donc on, le, le modèle va nous dire euh, euh, l'élève est-il à risque de ne pas obtenir son diplôme d'études secondaires euh, dans un temps minimal requis? Euh, Ce n'est pas que c'est grave de prendre plus de temps ou moins de temps, mais c'est important de savoir, mais ceux en secondaire 1 qui démontre déjà un profil qui va prendre plus de temps à aller chercher son diplôme, bien peut-être de mettre en place une stratégie pour soutenir sa motivation puis s'assurer que même s'il va un peu plus euh, lentement, bien qu'il va quand même persévérer à aller chercher sa diplomation. Les modèles euh, qu'on a développés avec Straténière vont nous donner trois niveaux de risque euh, par rapport à, à la prédiction. Donc, à risque élevé, un risque moyen et un risque faible. Puis ça, on appelle souvent à nos élèves « beige ». C'est nos élèves pour lesquels on n'a pas nécessairement dans le radar, euh, mais tout d'un coup, avec le modèle de prédiction, on va dire « oui, euh, il ressort, mais on ne l'avait pas dans le radar ». Donc, est-ce qu'on va se questionner par rapport à des risques faibles ou est-ce que comme organisation, on va davantage se pencher sur les élèves qui auront… Euh, un risque moyen ou un risque élevé euh, de, de décrochage ou de diplomation ou d'échec au niveau des examens du ministère. C'est tous des enjeux qui, euh, que, comme organisation, on continue euh, de réfléchir et de voir là, comment on va euh, se positionner par rapport à, à ces modèles-là qui sont présentement là, encore en développement. Merci Marie-Josée. Vraiment très très intéressant ce qui est en train de se développer chez vous. Euh, puis ben ça m'invite, ça m'amène à, à venir voir qu'est-ce que vous avez écrit, c'est quoi les, les enjeux que vous avez nommés. Hein? On voit ici que il y a beaucoup beaucoup d'enjeux que ça soulève. Au cœur, au cœur de ça, il y a l'éthique, hein? ça revient, c'est toujours présent. L'éthique, qu'est-ce qu'on fait avec ça je ne vais, vais pas m'attarder trop longtemps à ce que vous, vous avez parce que je veux revenir, je veux qu'on ait du temps. On voulait vous faire travailler en équipe. Je ne sais pas si on va avoir le temps de le faire. Le temps passe très, très vite. <cười> en fait, quand on dit l'éthique dans tout ceci, ça nous ramène à ce que je vous ai présenté en conférence d'ouverture, hein, la réflexion éthique, qu'est-ce que c'est? Et ce qu'on vous propose, en fait, ça va être plutôt que de vous expliquer, parce que je l'ai déjà expliqué un peu, on vous propose de faire un petit exercice. <cười> D'abord, on sait, au Québec, il y a la Déclaration de Montréal qui était un exercice citoyen qui a été développé par, euh, entre autres, l'Université de Montréal, mais d'autres chercheurs aussi en, en intelligence artificielle, pour essayer de se donner des balises. Comment on pourrait dé développer une intelligence artificielle de manière responsable? Et ça a donné lieu à, à l'émergence de dix principes sur l'intelligence artificielle. Donc, ces dix principes-là, on les voit ici, sont dix-là. Plutôt que de, de les regarder en détail avec vous, on vous propose une, une mise en situation. Vous prenez le temps de lire cette situation-là qui est là. Et vous allez, si vous êtes dans l'équipe 1, vous vous souciez du, du principe 1, vous allez voir comment ce principe-là s'appliquerait à cette situation-là. Si vous voulez mettre en place... Le bien-être, c'est-à-dire accroître le bien-être de tous les êtres sensibles. Dans, dans la déclaration, c'est comme ça. Dans le cas de l'école, on va surtout se centrer sur le bien-être de, de toutes les personnes. Disons. disons que les êtres sensibles, il n'y a, a pas beaucoup d'animaux, ça peut arriver, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est plutôt des êtres humains qu'on va retrouver dans nos écoles. Et ainsi de suite, si vous êtes dans l'équipe 2, l'autonomie, en quoi euh, respecter l'autonomie des personnes dans le but d'accroître leur. Donc, vous allez voir comment s'applique ce principe-là à cette situation-là très, très précise. Le but, c'est d'amorcer un peu une réflexion pour comprendre ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait travailler si dans notre école, on voulait mettre notre équipe à réfléchir sur ces enjeux-là. C'est une modélisation avec vous qu'on veut faire. Je vais continuer une souris. Ici. Pendant que tu, euh, tu te prépares de nous, je vais peut-être refaire un petit, un petit tour là, sur le scénario. En fait, on voulait vraiment vous donner un moment pour réfléchir à un scénario qui est quand même assez, euh, je dirais pas réel, mais c'est sur lequel on va avoir à se pencher comme organisation euh, dans les prochains mois avec le scénario de Charlotte, puis de vous familiariser un petit peu avec les enjeux éthiques et les grands principes là, qui ont découlé là, de la déclaration de Montréal. Fait que si jamais vous êtes intéressé là, à vous pencher davantage, là, vu qu'aujourd'hui on a manqué de temps, là, on pourra justement vous donner accès là, au scénario avec euh, le document pour euh, que vous puissiez là, vous pencher davantage là-dessus. En fait, euh, oui, merci Marc-Josée. Puis ce qu'on voulait, c'est qu'on <rire> regarde que quand on discute, là, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais en fait, si vous aviez eu plus de temps, vous seriez peut-être euh, peut rendu compte que pour chacun d'entre vous, des fois, même juste autonomie, bien-être, et on a besoin d'en parler. On entend quoi par ça? Est-ce que tout le monde comprend la même chose? Est-ce que ça veut dire la même chose pour moi? Puis en fait, quand on est en, en on a besoin de mesurer les enjeux, ce qu'on a besoin, c'est de, de, de s'entendre sur ce qu'on comprend. Puis ça, des fois, juste ça, c'est déjà important. Parce que le bien-être, il peut être vu de bien des façons différentes. Puis comme on disait tantôt, à vouloir, des fois, aider Charlotte, ça se pourrait qu'on lui nuise plus qu'on l'aide. Hein, si on pense à à la prophétie auto-prédictrice, le sentiment d'efficacité personnelle dont je parlais en conférence d'ouverture, si ça fait en sorte qu'un enseignante ou un enseignant qui a pas des bases solides sur le sentiment d'efficacité personnelle, se met à percevoir Charlotte comme étant plus à risque qu'il la percevait avant, puis se met à, à se désengager auprès de cet élève-là parce qu'il la voit comme quelqu'un qui pourrait réussir, qui pourrait euh, avoir peu de probabilité de réussir, mais on va accentuer son problème au lieu de l'aider. Et c'est pour ça que c'est important qu'on prenne le temps de réfléchir pour éviter justement qu'on tombe dans des pièges comme ceux-là. Donc, c'est à travers cette réflexion éthique en équipe. Puis, c'est pas seulement moi comme décideur, puis même à la limite, ça pourrait nous amener à nous dire qui devrait avoir accès à ces données-là. Si on veut que ça ne nuise pas aux élèves, est-ce que tous les acteurs devraient avoir ou seulement certaines personnes? Ici, si c'est seulement personne, qui sont ces personnes-là et comment ils vont utiliser ces données-là? Qu'est-ce qu'on va en faire? À quoi elles vont servir? Parce que sinon, ce qu'on risque de faire, c'est ce que disait Marie-Josée hein, tantôt, hein? On, risque de faire, euh, on risque de faire le contraire de ce qu'on veut. On voudrait, on voudrait déjouer la prédiction, on ne veut pas qu'elle se confirme. Donc, ouais. c'est ça.